Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée qui vous aidera à apaiser et à gérer votre colère Qui ne s'est jamais mis en colère au point de voir rouge quand on se trouve vert de rage La colère est une émotion désagréable qui bouleverse, épuise quand elle nous traverse Si on la fait taire sans l'exprimer si on la ravale alors des tensions se créent dans le corps, jusque dans le foie. Et c'est ainsi que la colère revêt son plus mauvais rôle, celui d'être destructrice, pour nous comme pour les autres. Elle est souvent déclenchée par quelque chose qui nous semble injuste, intolérable, ce qui à son tour déclenche une réaction physique, émotionnelle, viscérale, psychique. Et plutôt que de prendre le temps de réfléchir au pourquoi de cette réaction Soit on ravale, soit on agit impulsivement Et on regrette ensuite Et on retourne notre colère contre nous-mêmes Pourtant, quand on la laisse nous traverser Quand on l'exprime avec des mots justes Et qu'on parvient à la transformer en moteur Pour ne plus reproduire les mêmes erreurs ou pour marquer ses limites Alors la colère devient une alliée pour nous permettre d'avancer Nous avons tous le droit d'être en colère de l'exprimer mais nous n'avons pas le droit de tout faire pour le montrer C'est pourquoi, avec cette méditation guidée j'ai souhaité vous proposer de vous débarrasser de ce qui vous met en colère de vous apaiser profondément pour utiliser cette énergie émotionnelle afin que vous trouviez les ressources nécessaires pour transformer votre colère en moteur comme d'habitude, si vous possédez la bougie verte de rage, alors je vous invite à ouvrir son pot, sentir son parfum, observer cette couleur vert tendre et à l'allumer, à la déposer dans un endroit en sécurité. Mais si vous m'écoutez en soirée, au moment du coucher, alors je vous demanderai simplement de sentir son parfum, de vous imprégner de cette odeur très apaisante de lavande d'orange douce. Et de vous installer confortablement à présent. ressentir les points d'appui de votre corps sur le support qui vous accueille, peut-être l'arrière de la tête, le dos, votre bassin, l'arrière de vos jambes, et peut-être vos pieds posés au sol si vous êtes assis ou assise. je vais vous demander de prendre une profonde inspiration par le nez, et de souffler en douceur par la bouche pour évacuer les premières tensions. En cet instant, vous vous mettez à l'écoute de votre corps. Tranquillement, sans aller dans un état de relaxation profonde, comme nous en avons l'habitude... Je vais vous accompagner pour évacuer les tensions de votre corps, évacuer tout ce qui pourrait être lié à votre colère. Pour trouver un état de calme nécessaire à cet exercice, commencez simplement par ressentir votre position, votre place dans la pièce que vous occupez. Et puis vous ressentez votre tête, votre cou, vos bras, puis vos mains. Vous portez attention à votre dos de vos cervicales jusqu'à votre coccyx... puis à votre buste... votre cage thoracique... puis votre abdomen... et peut-être pouvez-vous ressentir des points de tension... des points désagréables dans votre corps... Localisez-les sans les éveiller davantage, vous en prenez simplement conscience. Puis vous continuez de scanner votre corps, vous ressentez à présent votre bassin, vos hanches, vos muscles fessiers votre périnée, et vous descendez, vous ressentez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, puis vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. De la même manière, vous pouvez peut-être Ressentir certaines zones tendues, désagréables Encore une fois, vous les localisez dans votre corps, sans les éveiller Vous ne faites que les observer mentalement Nous allons d'abord porter attention à votre tête Ressentez votre tête et votre visage Les zones de tension qui peuvent y résider allons d'abord détendre votre tête. Pour cela, à mon signal, vous inspirerez profondément par le nez, vous retiendrez votre souffle et sur cette rétention du souffle, vous contracterez votre visage, tous ces muscles, vous serrerez vos mâchoires, vos dents, puis vous relâcherez en soufflant fortement par la bouche. Identifiez votre zone tendue au niveau du visage, puis inspirez par le nez, retenez votre souffle et sur cette rétention, contractez votre visage, resserrez-le, serrez les dents, serrez les mâchoires, froncez les yeux, serrez les paupières, et soufflez fortement, relâchez. Relaxe, ressentez votre visage qui se détend, qui évacue ses tensions. la colère pouvant traverser le corps tout entier. Nous allons à présent détendre le cou, les épaules et les bras. De la même manière à mon signal, vous inspirerez par le nez, vous retiendrez votre souffle, puis sur cette rétention d'air, vous contracterez les muscles du cou, des épaules et des bras jusqu'aux mains en serrant les poings. Allez-y tranquillement, cet exercice ne doit pas vous faire mal, c'est à vous, inspirez, retenez votre souffle, contractez légèrement les muscles du cou, vos épaules, vos bras et vos mains en serrant les poings et relâchez, soufflez. Très eh bien, en relâchant votre tête et votre cou ainsi que vos bras, vous venez de vider les ruminations, les mauvais souvenirs et vous venez de vider l'envie de détruire, l'envie de casser. Nous continuons à présent. Pour ne plus souffrir de sa colère, il est important de vider les tensions qui appartiennent à des blessures, à des émotions comme la tristesse ou la rancœur. Pour cela, vous allez vider les tensions du buste, du ventre et du dos. Ressentez d'abord cette partie de votre corps Vous avez vu où se logeaient vos tensions À présent, inspirez profondément Retenez votre souffle, contractez la poitrine, l'abdomen, le dos Encore une fois en douceur et relâchez, soufflez fortement. Et récupérez votre souffle, retrouvez votre respiration naturelle. C'est très bien. Prenez conscience du haut de votre corps un peu plus détendu, un peu plus libéré. À présent, pour avancer sur votre chemin, il est important de vider vos freins, tout ce qui vous empêche d'évoluer, tout ce qui vous retient dans votre colère. Pour cela... Concentrez-vous quelques instants sur la zone de votre bassin, de vos jambes et de vos pieds Ressentez les zones inconfortables Inspirez, retenez votre souffle et sur cette rétention, contractez les muscles fessiers, le périnée, vos cuisses, vos mollets, serrez vos pieds, recroquevillez vos orteils et soufflez, relâchez profondément. Bravo c'est très bien Récupérez votre souffle, votre respiration naturelle Et sentez les tensions qui s'évacuent peu à peu Et pour terminer ce travail d'évacuation de vos tensions, vous allez à présent contracter votre corps tout entier, de votre tête jusqu'à vos pieds, pour évacuer les dernières zones d'inconfort, pour les détendre profondément et ressentir votre corps s'apaiser. Inspirez, retenez votre souffle, resserrez votre corps, contractez vos muscles de votre tête, votre visage, jusqu'à vos pieds, vous resserrez, vous contractez vos muscles en douceur, et vous soufflez fortement, vous relâchez, relaxe. Bravo Sentez toutes vos tensions s'évacuer Sentez le calme s'installer Autorisez-vous à vous sentir tranquille Tous les guerriers, toutes les guerrières ont le droit de déposer leurs armes Le temps d'un repos bien mérité dans cet état de calme qui s'installe agréablement, vous allez à présent laisser venir à vous l'image d'un endroit que vous appréciez particulièrement. Laissez-vous le droit de vous installer dans cet endroit. Et vous laissez remonter en vous des sensations visuelles, détaillez d'abord les couleurs de cet endroit Observez ce que vous pouvez voir au premier plan Puis au second plan, peut-être pouvez-vous détailler la lumière de cette image, le moment de la journée, puis vous laissez venir à vous les sons les bruits, peut-être des chants d'oiseaux, peut-être des voix, ou encore le bruit de l'eau, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il est très agréable de se laisser porter par la douceur de cette image, de se laisser emporter son calme, vos sens s'éveillant davantage, vous pouvez peut-être à présent sentir des parfums des odeurs particulières appartenant à cet univers où vous vous trouvez maintenant Peut-être même que des goûts peuvent venir sur votre langue ou votre palais C'est très agréable, n'est-ce pas, de s'octroyer cette pause De profiter d'un temps de paix intérieure Et pour amplifier ce sentiment de paix intérieure Vous allez à présent, inspirer pour la faire grandir en vous et expirer pour la diffuser à l'intérieur de vous dans tout votre corps bravo, c'est très bien Et calme en vous à présent. Vos muscles, vos nerfs, votre souffle, vos organes, votre esprit. Tout est en paix. Et dans cette sensation de paix à présent Imaginez que vous vous trouvez dans votre image Et que vous tenez un album photo dans vos mains Ce sont toutes les situations passées ayant déclenché de la colère en vous Qui se trouvent figées dans cet album Tournez les pages tranquillement, sans éveiller de sensations inconfortables Vous ne faites qu'observer ces photos Et vous allez vous arrêter sur une photo en particulier Et alors, si des sensations désagréables venaient se réveiller, ou que des idées venaient à vous traverser l'esprit, laissez-les passer, laissez-les vous traverser sans les contrôler. Comme des nuages traverseraient calmement un ciel d'été très bleu et très lumineux. Vous vous souvenez de cette situation, n'est-ce pas Alors, je vais vous proposer de la transformer Imaginez changer votre réponse et votre attitude Imaginez que vous allez pouvoir transformer le dur en doux, le piquant en moelleux le rouge en rose peut-être. Imaginez par exemple, aller évacuer votre colère au loin, seul, en jetant de grosses pierres dans la mer. Et qu'en revenant dans votre situation, vous serez apaisé. Vous pourrez avoir une réponse juste D'abord, demandez-vous quelques instants pourquoi cela vous a mis en colère Était-ce injuste pour vous Était-ce de la trahison Peut-être cela a-t-il éveillé du rejet Sensation d'abandon Identifiez cette blessure Et imaginez à présent que vous vous trouvez face à l'océan que vous jetez de grosses pierres En criant, en vous déchargeant profondément de vos ressentis Peut-être jetez-vous le sentiment d'injustice, de rejet Je ne sais pas, c'est à vous de l'identifier Débarrassez-vous de ces sensations très désagréables Prenez le temps Ne vous jugez pas, chacun a le droit de ressentir sa colère en lui, et vous avez le droit de l'évacuer, sans blesser et sans vous porter atteinte à vous-même. Imaginez à présent que vous revenez dans votre situation. Vous vous sentez déchargé d'un fardeau bien trop lourd. Vous vous sentez apaisé, peut-être même fatigué. Si cette fatigue s'est installée dans votre corps Elle vous permet de vous sentir plus calme Et de poser les bons mots à présent En acceptant votre part de responsabilité Et en exprimant votre jeu personnel Peut-être pouvez-vous exprimer aux personnes concernées ce que vous avez ressenti J'ai eu mal Parce que ça m'a renvoyé De l'injustice Ou de la peur Ou du rejet J'ai ressenti ma colère parce que je t'ai trouvé injuste ou intolérant, prenez le temps de vous exprimer par le « je ». Videz votre sac la réaction des personnes qui vous entourent, peut-être pouvez-vous noter de la surprise face à votre changement d'attitude, de la compréhension, du soulagement, peut-être même que certaines personnes peuvent entrer dans une attitude de pardon. Et peut-être même encore être fier de vous, d'avoir modifié votre attitude, votre réaction. Observez ces réactions positives de votre entourage et ressentez ce qu'elles provoquent en vous. Lorsqu'on est en colère et qu'en face de nous, la personne se trouve dans la compréhension, le pardon Alors c'est le soulagement qui s'installe La paix Et c'est en étant en paix que l'on peut comprendre le processus de changement La colère nous appartient et nous pouvons mettre en place nos ressources personnelles pour trouver la bonne réaction, afin de nous protéger et de préserver également notre entourage. En explorant cette situation passée, vous avez su vous servir de vos ressources intérieures pour transformer cette situation Souvenez-vous que votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le fictif et que dans votre réalité, vous pourrez mettre à profit ces ressources, les cultiver pour vous apaiser et avoir les bonnes réactions face à ce qui pourrait vous mettre en colère Savourez pleinement cette satisfaction pour vous-même, la fierté que vous pouvez vous porter, déposez ces émotions très fortes, très encourageantes dans votre cœur. Cette partie de vous sera comme un talisman protecteur, et il vous suffira Posez la main sur votre cœur pour activer votre potentiel transformateur Il est maintenant temps de revenir à votre réalité Si vous m'écoutiez au moment du coucher alors je vais vous inviter à vous laisser bercer encore quelques instants par ma voix, pour plonger dans un sommeil profond et réparateur. Mais si vous m'écoutiez en journée, alors vous allez pouvoir retrouver votre tonus tout en douceur, en reprenant contact avec votre corps, avec votre position, avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez, en bougeant d'abord vos pieds, puis vos mains, en prenant une profonde inspiration pour vous dynamiser, et en soufflant fortement pour réveiller votre corps. Et... Avant d'ouvrir les yeux, ressentez un immense sourire intérieur, comme un espoir pour votre avenir. À bientôt